Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, alors aujourd'hui on va partir pour une grosse balade de 30 km qui va se dérouler entre le Cap de la Chèvre et Telgruc à la pointe du Guern. Voilà, bah écoutez, on va traverser la 7ème plus belle plage d'Europe, des paysages qui vont être magnifiques. Moi je vous dis, souhaite de passer une bonne aventure avec moi, c'est parti, on y va Oh là, chute Oh je me suis fait peur. Aïe aïe aïe. Ah j'étais en train de regarder l'hélico là. Oh bah ouais bah ouais. Le gars chute. Euh... Bah ouais j'ai pas les. Oh je sais même pas quoi dire. Juste aïe. Ah la vache. dès le départ. Ah, j'étais en train de regarder l'hélico là. Ah, comme quoi il faut toujours être vigilant. Ouh. Oh je me suis fait peur. Allez, c'est pas grave, on continue. Ça fait partie du jeu, on l'accepte. Ici maintenant, je vais bien. On continue. Allez. Euh, comment veux-tu regarder tes pieds avec un avec un paysage comme ça quoi Ouh, Chaud. Bon, ça va mieux là. J'ai fait quelques, quelques quelques quelques centaines de mètres et ça va. Le genou, euh, bon, ça saigne un peu, mais rien de méchant. Et euh, et oui, du coup, il y a des hélicoptères ici, parce qu'on est sur la presqu'île de Crozon, et donc il y a une base aéronavale à l'Anvéoc, l'Anvéoc-Poulmique, ça s'appelle. On a aussi euh, l'Île-Longue, où se situent des sous-marins nucléaires. Voilà, donc c'est un coin qui est très, euh, très militarisé, et euh, ça fait partie de, de l'économie principale locale, avec euh, le nombre de militaires et leurs familles, du coup, qui vivent, euh, qui vivent ici au quotidien, et c'était mon cas, parce que mon père y travaillait, donc euh, voilà, c'est mon... c'est mon fief, mon mason de natale. Il y a pire quand même hein. <rire> Voilà. Allez, on continue Bon c'est beau mais c'est aussi très très exigeant. Le parcours est très vallonné, avec des pentes raides et techniques. Donc euh, c'est un peu chaud quand même, ça se mérite. Messieurs dames, nous arrivons à la septième plus belle plage d'Europe, j'ai l'honneur de vous présenter L'île Vierge Voilà. Alors d'ici on voit pas très bien, je vous l'accorde Mais alors quand on vient de la mer mes petits bonhommes, c'est hyper beau Bon par contre faut le mériter Bon bah visiblement depuis la dernière fois que je suis venu, bah il n'y a plus le droit de descendre par là Donc du coup plage uniquement accessible par la mer Parce que c'est vrai que le sentier il était quand même hardcore pour y aller et je pense qu'il y a dû avoir peut-être quelques petits accidents. Donc du coup ils ont interdit l'accès à la plage mais bon... Réserve naturelle ici, hein. Faut préserver les sentiers aussi, quelque part. Voilà. Bon allez, on continue puisqu'il reste encore quelques... Kilomètres à faire. Quand je vous dis que les terrains sont techniques, monsieur le... Regarde-moi ça. C'est pas bon ça préparer la diagonale, il n'y a rien de mieux. Fais une petite pause ma pépette Hein Ah ouais hein Faut se rafraîchir les patounes là Bon un coup Ah tienne Ginette Bon j'ai dû rater un chemin parce que je suis plus sur le bord de la côte et il n'y a plus de traces blanches et rouges. Mais bon, quelque part en fait ça m'arrange bien parce que je suis pas spécialement en avance. Et euh... puis c'est sympa aussi. Voilà, petit chemin euh, dans les bois, sympa, ça me va aussi. Tu vois cette lumière par terre là, avec tous ces petits points de lumière, et eh bah ben, c'est une vraie merde. Parce qu'en fait tu vois pas bien les reliefs. C'est au moins la troisième fois que je me tords la cheville, et donc il y a intérêt de les avoir solides quand tu prends ces sentiers. Là. Voilà, bon bref j'arrive à Morgat. La station balnéaire de la presqu'île de Crozon, la plus huppée de l'ouest. Voilà, allez. Moi bon, je suis allé faire le plein de flats au port là. Je prends un robinet euh, accessible. Et puis euh, bah, comme la mer est basse, bah, c'est cool, je vais pas avoir à passer par la route du tout. Donc on va traverser, puis on va aller rejoindre la pointe là-bas. Là. Voilà. Il y en a une qui souffre un peu quand même, hein, parce que c'est vrai qu'il fait quand même très chaud. Ça va lui faire du bien d'aller dans l'eau. Ah baby Ah oui Ah oh, c'est bien ça va, Ouais On est content oh oh, Merde. Woohoo voilà, on va travailler ça là maintenant. Ça là, il n'y a rien de tel pour travailler la proprioception. Regarde-moi ça. On traverse un petit champ de moules. Et voilà, on a repris les sentiers côtiers. Tout à l'heure on était euh, là bas là ça c'est le port de la plage de Morghette. tout à l'heure on était vraiment tout là bas voilà et maintenant direction euh, la petite plage avec sa petite île et son château au bout c'est parti autant de chemins qui avancent tout autour de la planète trail Autant de lignes de force qui appellent et guident les humains, autant de courants terrestres. Ah, On peut te dire qu'avec ça je vais philosopher pendant un moment. Là. On y va Allez Allez, gauche Alors, je suis peut-être parano ou mauvaise langue. Mais un tas de trucs, là, comme ça, déposés juste à l'entrée du sentier. Ça sent quand même le petit message, euh, les gars, euh, passez pas trop par là, euh, vous êtes pas chez vous. Euh, bon, on trouve toujours un moyen pour passer, hein. et... Mais ça sent quand même le petit message. Voilà. Je suis peut-être mauvaise langue, mais je sais pas. Ou alors, ils ont fait ça ce matin et ils ont pas eu le temps de ramasser, je sais pas. Toujours est-il que là voilà bon allez plage de postolonex passé ici là là bas là il a, a une maison j'ai pas pensé à la filmer là elle est, elle est tout là bas là, là bas derrière et euh, on raconte que le, le gars là il a déplacé sa maison c'est une maison toute en pierre qui est magnifique et euh, elle, elle, elle on raconte que le gars il a fait déplacer sa maison pierre par pierre c'est à dire que le, elle était quelque part Il a fait enlever toutes les pierres et il l'a posé ici. Voilà. Petit billet quand même. Ouais. Bon, on n'a pas tous les mêmes délires, les mêmes envies. Bon allez, on continue. Il fait bien chaud par contre. Hein. Mes mères, elle, elle en chie un peu quand même. Voilà. Allez, on continue. Et voilà, la plage de la mer. Et tout au bout, là-bas, ici, c'est la pointe du Gouern. Et donc c'est là qu'on va, et après euh, je pense que je rentrerai dans les terres pour rentrer directement chez la mer, sur gruque. voilà. En attendant on kiffe, on kiffe, on kiffe, on kiffe Et voilà on est à la plage de la Berre, dans les dunes, il y a de tout ici, des dunes, des sentiers côtiers, des montées, des descentes, un petit peu de route, il y a de tout et en plus, c'est beau. Ah, oh, On a de la chance. On est des privilégiés. Privilégiés, ligiés. Bon, privilégiés. Voilà. Top, top, top, top. top. Ça, j'ai l'impression d'avoir traversé un désert. Ah, il fait chaud là. Ah. Là. Ça va faire du bien de se rafraîchir un peu les pneus. Là. Ouais. Oh. oh le kiff Oh je resterai là toute la journée. Bon. peux peux pas, peut pas. Allez, c'est reparti. Tu vois pas ça partout toi hein Allez. On est fiers de ce drapeau. Gwenadu. On en voit partout. Je ne sais pas si vous avez fait gaffe, mais vous pouvez regarder par exemple à la télé. Vous oh, voyez un pauvre festival en Hongrie. Tu sais pas trop ce qui se passe ici. Et là, tu vois quoi dans la salle Un drapeau breton. On en voit partout. T'es paumé en fin fond du Pérou. Une vieille course miteuse. Taraumara qui sont là. T'as quoi dans les spectateurs un Drapeau breton. Oui, oui. Il y en a partout on est partout alors là je suis dans la côte la, la plus longue et la plus raide du circuit qui est la montée vers la pointe du Guern. oh là là en fin de parcours celle là épique c'est Allez, on est bientôt arrivé. C'est beau, hein Et voilà les amis. Je crois que je vais arrêter cette vidéo ici. Pointe du Guern. Toute la baie de Dordeney. Je ne me lasse pas de venir ici on est parti de là bas le cap de la chèvre toute la côte là. et donc ça fait 21 km exactement moi j'ai encore un peu de kilomètres pour rentrer à la maison mais voilà c'est calme c'est paisible donne envie de méditer cette histoire. Voilà. Bon, ben on va faire une fin calme pour une fois. Qui correspond à l'environnement dans lequel je suis. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre le petit pouce qui va bien. Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était François. Bye bye.